Je suis avocate de formation et j'ai arrêté il y a dix ans environ. Je gagnais beaucoup d'argent quand j'étais avocate. Je pouvais faire ce que je voulais, mais mon esprit était vraiment torturé <rire> parce que je me demandais est-ce que je vais m'acheter ce jean-là à tel prix ou celui-là. Oui. Je passais mon temps à des trucs ouais non non non. Je suis arrivée à une simplicité quand il n'y a pas d'argent, c'est génial en fait. Il faut le minimum hein, pour vivre, hein. c'est pas non plus, je, je, je vis, je peux manger, j'ai un toit, j'avais un toit, c'est super. Mais je me prenais, le premier stade ça a été ça, plus se prend la tête, je suis allée dans une simplicité de l'être. J'ai décidé d'être, <rire> j'ai décidé d'être euh, au-delà euh, des, des, des exigences de la société, se tourner vraiment à l'intérieur, dans ce que je suis profondément et laisser euh, ce qui est, euh, ouais, ce que je suis profondément, me guider. Donc ça veut dire ne pas subir les projections de la société, euh, de ne pas subir les, les, ce que les gens attendent de moi ou veulent de moi ou projettent sur moi. Je décidé de réaliser mon véritable potentiel, de réaliser ma vraie nature ou la vraie nature humaine. J'ai décidé d'arrêter ma profession d'avocat, de faire le grand saut vers ce qui me semblait le plus important et de réaliser des projets humanitaires et pour aider, pour aider l'humanité, pour aider les autres. Depuis, je travaille bénévolement, en fait, ce qui explique que je n'ai plus de logement pour l'instant. J'ai mis tout, tout, mes derniers, tout mon argent, en fait. Et je ne regrette pas, je pense que c'est aussi, aussi important quand on croit à quelque chose de tout faire pour que ça se passe, c'est un engagement extrêmement personnel et j'y passe tout mon temps. Avec Alice Project, on a décidé d'expérimenter des pédagogies innovantes, une pédagogie innovante fondée sur la connaissance de soi, d'offrir aux enfants la possibilité de déployer leur potentiel de sagesse et de bienveillance. Toutes ces notions qui finalement, en Occident, qu'on qu qu met un petit peu sous le tapis et qui font que nos enfants, à mon sens, ne euh, sont pas armés pour la, dans la réalité de la vie en fait, pour, pour faire face à la réalité de la vie. Quand je suis partie en Inde et que j'ai rencontré les enfants et, et, et les écoles de 5 à, à 16 ans, et j'ai vu ces êtres qui avaient plus de sagesse que, que moi <rire> et que des, des, quelquefois des personnes qui ont 70 ans et qui avait la jeunesse. Et je me suis dit, ça y est, non seulement maintenant jeunesse pourra, mais elle saura. Et j'ai vu vraiment l'ancrage dans leurs croyances, mais l'ouverture à l'autre. Et ça, pour moi, c'est ce qui a fait que je me suis dit, il faut que ça vienne en Europe. Mais véritablement, ça a été très clair. Je suis rentrée, Alice Project France est née. Et, et, et c'est ce qui m'anime aujourd'hui pour vraiment diffuser cette pédagogie dans le monde entier. Parce que c'est voilà, ces deux, deux choses qui m'ont animé et qui m'animent encore et qui me donnent envie de passer à l'acte tous les jours. On a décidé de créer Alice Project France, qui a donc deux missions. Une mission humanitaire, bien sûr, continuer à aider, à renforcer le projet en Inde, à continuer à le déployer. Et puis, euh, diffuser la pédagogie en France, en Europe et dans le monde entier. Après, ça se déploiera euh, par le biais, bien sûr, de formations, de conférences d'ouverture d'école et de publication des comptes et des livres pédagogiques qu'on est en train de traduire. Le temps s'est dilaté. C'est-à-dire, je n'étais plus dans la satisfaction rapide de mes besoins. Donc, du coup, on voit, on fait, on regarde un petit peu plus les besoins qu'on veut satisfaire. J'étais au SMIC et ça a été dur. Très très dur, parce que parce que quand on est dans le milieu associatif, on est souvent seul. Donc ça a été de porter des choses. Donc c'est aussi l'endurance. C'était sortir de ce monde facile occidental où finalement on a des secrétaires. J'avais beaucoup de secrétaires. Donc j'ai vraiment expérimenté la persévérance, l'endurance. Ensuite, j'ai appris la patience j'ai appris, ça m'a permis vraiment d'accumuler toutes ces qualités, de, de faire l'expérience de ces qualités dans le concret. Ouais, l'endurance, euh, la simplicité, euh, la compassion. À travers toutes les souffrances que, que j'ai traversées, parce que j'ai traversé personnellement aussi beaucoup de souffrances, j'ai appris la compassion parce qu'on ne peut comprendre l'autre et pouvoir l'aider dans sa souffrance que si on a traverser cette souffrance-là. Et là, on est vraiment à même de l'aider. Donc c'est un chemin complet, vraiment complet. Je suis très heureuse de aussi personnellement euh, apporter euh, et, et faire euh, cet exercice, c'est même pas un sacrifice, mais cet exercice personnel aussi, ce, ce pari, euh, pour, pour que cette pédagogie, qui, à mon sens, peut vraiment aider l'humanité dans le futur, puisse se déployer. J'ai la sensation d'être connectée à ma vraie nature. Il y a quelque chose qui... C'est comme si on... on nettoyait un cristal. C'est comme si on... Tu disais « larguer les amarres ». Quelquefois, j'ai des sensations d'être Gulliver et d'avoir été enchaînée, mais par des nains, finalement, par rien. Et que c'est vraiment ça. Et c'est comme si comme si vraiment la, la, la, le potentiel se déploie naturellement et on se lève naturellement et on marche naturellement. Donc il y a de la joie, il y a de la, même de la félicité quelquefois. C'est sortir de nos schémas de pensée. J'avais une vision et j'ai encore des projections sur la vie et je travaille non-stop sur ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'essaie d'avoir conscience de la façon dont je vois les choses et avoir conscience que c'est ma perception de Judith, parce que j'ai vécu ça, ça, ça et ça dans ma vie, et que j'ai un prisme. Et c'est pour ça qu'Alice me parle. Parce qu'Alice, c'est ça, Alice Project, c'est apprendre aux enfants que tout ce qu'on perçoit n'est qu'une perception subjective. Et à partir du moment où on le sait, ben, on, ça engendre vraiment l'ouverture au monde, à l'autre, à sa perception. Et je n'essaie pas d'imposer ma perception. C'est un travail fondamental. fondamental. S'il y a un sens à donner à sa vie, à mon sens, si c'est celui-là, c'est-à-dire travailler sur notre perception. Quand j'ai un choix à faire, j'ai dans ma tête, j'ai deux choses, et c'est souvent, non, écoute, là, n'y va pas parce que ça va être trop dur, tu vas sortir du confort, de la facilité, de la, la facilité, vraiment. Et bien, j'y vais. J'y vais parce que je sais que là, je vais aller me confronter à mes doutes, à à ce que je connais pas aussi de moi, je vais aller dans des zones où, où je me connais pas, où j'ai jamais fait l'expérience des choses, donc dans des endroits par exemple de travailler avec des gens difficiles, tout simplement. Je pourrais euh, dire non, non, là j'y vais pas. Souvent j'ai dit oui, jusqu'à une certaine limite, mais souvent j'ai dit oui pour aller voir justement expérimenter la compassion. Et il y a des moments où on peut, il y a des moments où on peut pas, donc c'est aussi expérimenter la compassion pour soi. j'ai trouvé mon chemin, j'ai pas d'autre but que ça, donc j'ai la sensation de faire quelque chose qui est juste, d'être juste, d'être dans ce qu'on croit être juste, il n'y a pas de plus grande satisfaction au monde, à mon sens. C'est être aligné, et donc euh, être dans une joie illimitée qui est en plus, euh, j'espère que je peux la communiquer, et, et être en marche en fait. C'est vraiment cette, euh, ce... ce, ce de l'intérieur aller vers l'extérieur et, et donc c'est il n'y a pas plus grande plus grand bonheur que ça c'est le bonheur parce qu'il n'y a pas il a plus d'ego je crois qu'on peut le dire il <rire> n'y a plus cette volonté de se satisfaire uniquement et cette volonté universelle elle est elle transcende tout elle transcende tout on touche à l'illimité et l'illimité euh, je pense que par nature c'est satisfaisant. c'est plus que satisfaisant non <rire> je crois profondément euh, en l'homme et en son potentiel. Et comme j'y crois, j'ai une certitude inébranlable, l'action pour moi elle est vitale, elle est le prolongement de ma croyance. Et Alice Project est pour moi vraiment la façon de passer à l'acte. J'ai appris à vivre avec le SMIC, j'étais avocate, je gagnais 5000 euros par mois. Ai, doucement, ai, ça a été difficile, mais je l'ai fait. Il y a des difficultés matérielles, mais je crois aussi que tout arrive au bon moment. Donc je, je ne les vois pas comme des obstacles, mais je les vois comme voilà, être patient. Et je sais que si je continue euh, à être authentique et à, à, à garder une bonne motivation sur, euh, sur le futur de ce projet, sur les conséquences réelles que ça peut avoir pour, pour l'humanité, pour je pense que tout se déploiera en, en son temps. Les choses à partir du, du cœur et dans, dans une conviction, c'est ce qui fait que tout arrive. Donc j'ai vraiment appris à faire ça, euh, c'est-à-dire à vraiment être dans la certitude de ce qui doit être et tout se déploie au moment où ça doit se déployer. Je pense que l'absence de doute c'est fondamental, quoi qu'on fasse, hein, même quand on a une motivation qui est peut-être pas orientée vers l'autre, c'est l'absence de doute qui compte et c'est ce qui manque à mon sens, dans nos sociétés. Euh, quand il faut que ce soit bien orienté, la motivation pour, pour autrui, pour soi et pour autrui. Mais c'est ce qu'il faut cultiver, ce qui, et ce qui s'élève naturellement, finalement, quand on est aligné et qu'on qu revient à l'intérieur. Vraiment, revenir en présence à l'intérieur, c'est tout naturel, et ça, ça, ça crée l'absence de doute, vraiment. Une décision, si on a pris la décision, si on est sur le point de le faire, c'est qu'il y a quelque chose qui pousse. Donc vraiment, de l'intérieur, il y a cette urgence un peu, il y a un sentiment d'urgence. Euh, moi, c'est en tout cas ce qui m'a guidée. Et c'est toujours en me tournant à l'intérieur, en, en tournant mon regard à l'intérieur, que j'ai vu. Et que je me suis assise finalement, confortablement, dans, dans, dans, dans le... Dans cette certitude vraiment cultiver cette certitude au quotidien il ya différentes façons de le faire mais c'est à partir de cette certitude que tout se déploie et ensuite ce que pensent les gens ce que disent les gens finalement ça vient aussi réalimenter cette certitude je sais pas si j'ai des conseils à donner mais je pense qu'il faut laisser être ce qui s'élève toujours et et vraiment être mère ou père universel c'est finalement notre notre devenir et c'est notre vraie nature à mon sens et euh, donc le seul conseil que j'aurais c'est laisser être vraiment laisser être dans tout ce qui va s'élever et dans la naturelle parce que c'est ça l'important c'est ça où c'est là où c'est à cet endroit là qu'on doit revenir et finalement si aujourd'hui ils rentrent sur le chemin, est, tout est déjà fait, puisqu'ils ont cette conscience. Et tout se manifestera naturellement. À l'origine, c'est vraiment un constat. Un constat de voir des enfants qui sont désorientés, qui sont gavés de ce qui leur, enfin, qui leur convient pas apparemment, mais qu'on ne nourrit pas de ce dont ils auraient besoin. Comment on nourrit nos enfants de quoi on les nourrit et, et qu'est-ce qui serait finalement l'éducation un peu universelle qui pourrait être pour tous les enfants, l'éducation un peu de base, le socle de base. Il y a eu des recherches qui ont prouvé non seulement qu'on avait de meilleurs, euh, un meilleur taux de réussite scolaire, on a 98% de réussite à ce qu'on appelle au graduate en Inde, mais au baccalauréat. On a des enfants qui en trois mois sont autodisciplinés, et là je parle d'enfants qui ont 3-4 ans grâce à la méditation quotidienne. Euh, ensuite, moi, dans les écoles, j'ai clairement vu des enfants qui ont... Il n'y a pas de surveillants. Il y a pourtant 1000 élèves hein, à Sarnath, et il n'y a, a pas de surveillants. Donc, c'est des enfants qui ont une conscience de leurs actes, de leurs pensées, euh, C'est des enfants qui sont être extrêmement attentifs, d'où les meilleurs résultats scolaires, qui ont une sociabilité. Il y a eu des tests qui ont été faits, qui ont une, une tendance à sociabiliser, sociabiliser ouais, euh, de, de, qui est nettement au-delà euh, des, des chiffres des écoles en Inde. Avec les 20 ans d'expérience qu'on a maintenant en Inde, on peut vraiment voir, on voit les adultes que ça a donné. Et, euh, et on a fait d'ailleurs un web documentaire là-dessus où on voit des enfants de 16 ans qui sont ancrés, qui sont dans la réalité du monde tel qu'il est, et que du coup, comme ils sont vraiment ancrés dans, dans, dans, dans la réalité, ils peuvent ouvrir leur cœur complètement naturellement. Et c'est ce magnifique à voir, parce qu'on voit que c'est naturel. Il n'y a, a pas quelque chose qu'on a, qu a forcé, qu'on a orienté. C'est vraiment le potentiel humain, naturel qui se déploie et c'est juste beau, c'est juste trop beau de voir ça et, et à quel point ça peut aider l'humanité dans son ensemble. On a maintenant trois écoles depuis 1994 euh, dans l'Inde du Nord, à Bodh Gaya, Sarnath et en Arunachal Pradesh. On a plus de 1500 élèves maintenant euh, dans des régions les plus défavorisées de l'Inde. Donc, non seulement on, on, on donne une éducation euh, à des gens qui, a priori, n'auraient pas accès à l'éducation, et en plus, on donne une éducation de qualité. On part du postulat que chaque être, donc chaque enfant, puisqu'on est dans le milieu de l'éducation, a un potentiel de sagesse et de bienveillance. Et on va aller nourrir ça. On va aller le révéler, même. Pas... C'est vraiment le premier postulat. Et on n'a pas... Euh... On n'a pas envie de dire qu'on va aller transformer quoi que ce soit ou qu'on va éduquer. Non, on va juste révéler, éviter que ce soit obscurci, que ce soit un peu caché par tout ce que la société et tout ce que les parents ou la société en général va mettre, couvrir en fait sur ce potentiel de l'enfant.